Je m'appelle Antoine. Je suis venu nager en Égypte. C'était vraiment une belle expérience. J'ai fini troisième e au 5 km puis au 10 km. J'aimerais revenir parce que je trouve que l'Égypte, c'est vraiment une belle place. Les, les gens sont super sympathiques. Ici, on a été vraiment bien accueillis. Euh, J'aurais pas pu rien demander de mieux. Puis je pense que l'Égypte a vraiment de l'avenir en nous libre.